euh, ben on démarre le mois avec le Scorpion, hein. c'est votre euh, c'est le signe du mois jusqu'au 22 euh, 16h, où le soleil entrera alors chez l'ami sagittaire. Mais le Scorpion n'est pas tellement votre ami, euh, d'ailleurs je ne suis pas sûre que vous entendiez très bien, sauf s'il y a d'autres choses dans son thème, hein. mais a priori le, le Scorpion est trop possessif euh, pour le Verseau. Donc euh, là, en l'occurrence, si, euh, le, le soleil est dans votre secteur de carrière. Donc, euh, bon, je pense qu'il peut, ça peut bouger dans ce domaine. Hein, euh, surtout pour certains natifs, euh, euh, ça bouge d'ailleurs depuis des mois. Hein, euh, et euh, bon, vous aurez de l'ambition. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, vous verrez les choses euh, plus grandes en voulant grimper vraiment, en voulant développer euh, euh, tout ce que vous faites et surtout en voulant euh, gagner plus, ce qui est un petit peu normal, je crois qu'on veut tous hein, ça. Euh, donc avec euh, le Scorpion pour vous aider, euh, qu'est-ce que vous pouvez lui prendre au Scorpion euh, pour euh, à, agrémenter votre, votre action, votre personnalité? Euh, ah bah peut-être euh, son flegme hein? cette espèce de nonchalance qu'ont souvent les Scorpions vous qui êtes tellement stressé tellement euh, nerveux anxieux je pense que le, le Scorpion euh, vous dit euh, que bah, c'est peut-être le moment d'être un peu plus dans la détente même si les questions de votre carrière c'est pas la... Euh, c'est pas le, le c'est pas ce sujet qui est important ce qui est important c'est votre attitude euh, parce que l'attitude va déterminer bien évidemment euh, les réponses que vous allez obtenir du monde extérieur donc euh, je sais pas essayer de euh, d'être un petit peu plus zen de, de de trouver une technique qui vous permette euh, de surmonter ce, ce stress permanent qui est le vôtre euh, Bon, cela dit, je m'arrête là parce que parfois on a besoin de, de ce stress hein, pour euh, évoluer et pour, euh, pour avancer tout simplement. Hein. Alors avec le soleil en sagittaire après euh, le 22, là vous serez les rois euh, du monde euh, et surtout euh, vous aurez une pleine maîtrise sur vos projets qui vont vraiment prendre du galon. Hein? On en vient à Mercure et votre vie quotidienne, euh, jusque dans ses plus petits détails, et tout ça, c'est géré par Mercure. Hein? Et Mercure se trouve en Scorpion, elle aussi, hein? c'est souvent le cas. Il y a deux planètes qui suivent le Soleil de près, c'est Vénus et Mercure donc Mercure est, dans, euh, est en Scorpion, et elle est rétrograde. Alors là c'est ennuyeux un petit peu pour le 2e et le 3e des camps, parce qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui n'avance pas, ou il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Alors attention à ne pas être quand même trop euh, parano là sur la question. Hein. Peut-être que cette personne, elle euh, dont vous avez l'impression qu'elle vous met des bâtons dans les roues, en fait, euh, elle ne fait que suivre son chemin à elle. Hein. Euh, donc essayez d'être un petit peu euh, perspicace, hein. c'est une des qualités du Scorpion d'ailleurs. Euh, ne, ne réagissez pas tant que vous n'avez pas complètement analysé euh, la situation dans tous ses tenants et aboutissants. Hein. Et ce sera fait à, à partir du 20. Euh, à partir du 20, vous pourrez euh, dire ce que vous avez envie de dire, euh, envoyer euh, tout, toutes les demandes de rendez-vous que vous voudrez, ça passera. Mais d'ici là, euh, ne vous exprimez pas trop, euh, n'essayez pas d'avoir le dessus sur quelqu'un. Euh, encore une fois, hein, c'est le Scorpion qui vous dit soyez cool, zen, euh, essayez de, de canaliser euh, votre nature beaucoup trop nerveuse, et ce sera accentué par euh, les influx de mercure. Hein. Ça c'est malheureusement euh, euh, le problème. Alors euh, bon, c'est possible aussi que vous ayez affaire à quelqu'un d'hyper nerveux et, euh, et qui ne veut pas répondre euh, aux questions que vous posez, et qui vous met dans une situation euh, qui vous coince. Hein, euh, euh, probablement vous lui avez demandé quelque chose concernant l'avenir, concernant un de vos projets, et euh, bon, vous n'avez pas de réponse, voilà. Mais après le 20, hein? donc soyez un petit peu patient! On en vient à Vénus et, et à l'amour, l'affection, euh, l'amour de soi aussi, c'est très important. Et elle est bien placée, la Vénus. Elle est dans sagittaire, c'est votre signe de, de projet, d'amitié, d'entraide, de solidarité, enfin, toutes les valeurs que le Verseau adore. Hein. Donc euh, bah, vous serez content hein, de cette Vénus. Euh, euh, bon, elle va pas malheureusement pas s'attarder, elle sera... Euh, euh, elle est rapide, donc ce sera une ambiance qui va durer deux 3 jours où tout d'un coup vous vous sentirez mais complètement euh, bien dans votre peau, bien avec les autres, en phase totalement avec euh, votre groupe d'amis, et, et le Verseau a toujours un, un important groupe d'amis. Hein? Je ne sais pas, c'est vraiment euh, représentatif du signe, il y a une bande pour les, pour les Verseaux. Et donc, mais vous serez euh, à l'aise et reconnaissant vis-à-vis -vis de ces personnes que parfois vous connaissez depuis l'enfance euh, et euh, avec qui euh, vous vous sentirez euh, vraiment euh, vous-même. Alors c'est sûr, vous pouvez euh, avoir une petite aventure, quelque chose, euh, une amitié euh, qui vire un petit peu euh, euh, de manière ambiguë, euh, mais bon, à mon avis, vous irez pas approfondir la chose, vous préférerez rester justement dans l'ambiguïté parce que ça vous amusera, hein? et vous aurez peut-être besoin justement de quelque chose de... voyez, de, de, de relations un petit peu plus légères, le Scorpion est une période où tout prend trop d'importance et donc euh, cette Vénus en, en Sagittaire, elle va faire contrepoids un petit peu au Scorpion, et, et, et aux responsabilités qu'on vous donne dans les périodes dans la période Scorpion, donc euh, elle est très utile hein, cette Vénus euh, Sagittaire. Euh, attention aux coup de cœur intempestifs euh, qui ne dureront vraiment euh, que vous savez comme un orage, quoi. Hein, euh, C'est-à-dire maximum trois quarts d'heure. On termine avec Mars, euh, planète d'action, euh, de décision, de forme aussi. Alors elle est bien placée, hein, elle est en balance euh, au début du mois et jusqu'au 19 d'ailleurs. Elle, euh, elle vous donne envie de vous dépasser, d'aller plus loin, plus haut, euh, mais tout ça, euh, pas dans la rivalité, euh, puisque Mars en balance n'est pas dans la rivalité. Euh, donc vous ferez ça en douceur à votre manière et probablement à plusieurs, hein. vous ne serez pas tout seul dans votre dans votre bateau, vous mènerez les choses, mais vous aurez des, des acolytes des, ou des collègues, des personnes qui vont être près de vous et qui vont vous aider à euh, donc à progresser et à, et à vraiment euh, dépasser certaines limites, mais pas dans le mauvais sens, hein, euh, euh, c'est-à-dire dépasser ce qui peut vous freiner, ce qui peut vous, euh, vous limiter. Donc allez hein, dans ce sens-là, ayez un petit peu plus d'audace que d'habitude, vous verrez ça, ça payera, hein, j'en suis sûre. Après le 19, malheureusement, mars va être <rire> dans votre milieu du ciel, donc dans votre secteur de carrière, va s'opposer à Uranus, donc il peut y avoir une, une sorte de rupture, hein, mais je pense que c'est une rupture qui s'est déjà faite, hein, et que bon régulièrement ça vous revient en vous disant mais je, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, ou alors euh, bon j'aurais dû faire autrement. Euh. Bon, ce qui est fait est fait, et euh, donc euh, je pense que c pour certains d'entre vous c'est le dernier, euh, la dernière dissonance euh, forte d'Uranus. Donc peut-être vous allez donner un, un bon coup de, de balai euh, devant votre porte euh, parce que c'est ce qu'il faut faire avec Uranus. Il hein, ne faut pas euh, résister euh, au changement. Au contraire, il faut l'accompagner. Hein, je vous l'ai déjà dit. et euh, et puis balayer le passé pour laisser de la place à ce qui peut advenir et il va advenir des très bonnes choses au Verseau premier décan qui a vraiment dégusté cette année avec les aspects d'Uranus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre avec bon plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020. N'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même hein, et puis de d'acheter vos prévisions pour 2020. Euh, vous pouvez également aller sur euh, rtlastro, rtl.fr ou sur le Figaro TV Magazine ou encore vous pouvez appeler le 3210. A très vite.